Avec d'autres collectifs, on essaie de, de créer des convergences de lutte parce que ben, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive dans les milieux militants, on l'a vu pour Rémi Fraisse, mais ça arrive aussi souvent dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et on n'en parle pas assez parce et, que ce sont souvent des Noirs et des Arabes. Comme je le disais tout à l'heure, la seule différence entre la mort de Rémi et celle de Amine, mon frère, de Wissam Eliamni, de Mourad Shiraf, qui sa famille sont là aussi, qui a été tué le 1er avril 2014, défenestré par des policiers. Voilà, la liste est tellement longue que je ne pourrais pas vous citer tous les noms. La seule différence, c'est que la mort Ramy, c'est la conséquence de cette impunité qui existe depuis plus de 30 ans. Et nous, ce collectif, donc, on essaie de de mettre en lumière ces violences policières parce qu'on n'en parle pas assez et on essaye de, de faire une convergence avec d'autres collectifs, notamment le collectif du 8 juillet, des gens qui ont perdu un œil à la suite de manifestations et, euh, et voilà. La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. Plusieurs familles se sont déplacées pour venir ici aujourd'hui. De loin, certaines de Marseille, euh, beaucoup de régions parisiennes. On voulait le, les remercier. On organise aussi cette discussion à l'initiative de ce livre, Permis de tuer, Chronique de l'impunité policière, qui est sorti il y a deux mois. Où vous retrouverez six témoignages, on va dire, d'affaires de crimes policiers récentes. Où euh, bah vous verrez en détail voilà, les histoires de, de ces familles, leur, euh, leur combat face à la police et à la justice comment elle essaie de s'organiser entre elles, avec les collectifs de soutien et d'organisation. Bonsoir. Euh, mon fils a été tué le, le, et, et décédé le 5 avril 2014, donc ça fait 7 mois. Il a été coursé par euh, trois policiers. Et ils lui ont tenu la jambe. et Il est tombé du deuxième étage sur la nuque. Euh, un autre policier a secoué par terre. Et il est tombé dans le coma quatre jours et il est décédé. Aucune, euh, aucune enquête, rien du tout à faire classer. Et, et ça s'arrête là. Et le policier continue à travailler. Et, et moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 1er avril 2014. Ma vie et celle de mes autres enfants. Voilà. Euh, Raymond Durême. Et je vous remercie de voir qu'il y a un peu de monde, quoi. ça fait plaisir. Voilà, moi, il y a à peu près deux mois, j'étais chez moi, en train de faire la sieste, parce que j'ai bientôt 90 ans, bon, je m'en repose un petit peu quand même. Et j'ai entendu crier dans ma cour, je me suis levé, j'ai voulu sortir de ma caravane, il y a, au même moment, il y a un policier qui est arrivé, il m'a bousculé, alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il venait faire. Il m'a pas répondu. Et j'ai dit, vous avez un mandat, et il m'a dit ici on n'est pas en Amérique. Je lui ai dit, moi non plus je suis en France, alors qu'il sort de chez moi. Ça fait m'a bousculé, il a sorti sa matraque et il m'a matraqué dans ma caravane. Et après ça, il m'a jeté dehors. Et il a continué à me taper et il y a un deuxième policier qui est venu, il m'a mis un coup de pied dans la jambe pour me faire tomber. Et c'est là que mes enfants, ils ont vu, ils sont venus pour me défendre. Ça fait que... Tout le... Il y avait une cinquantaine de policiers qui étaient là. Il y en a beaucoup qui sont restés dehors, mais il y en a qui ont rentré. Ils ont sauté chez mes enfants, ils ont matraqué, ils ont redormi les menottes. Les ont de... Ils les ont entraînés jusqu'au camion et de là, ils les ont emmenés au commissariat. Ça fait qu'ils ont passé au tribunal. Donc, ils ont été attaqués chez moi dans la cour, ils ont été frappés dans ma cour, ils sont retrouvés ou outrages de mort, et ainsi de suite, leur principe de la police. Ils ont passé le tribunal, ils ont été condamnés a une amende, et puis bon... Euh, le procureur, il m'a dit 6 mois de prison ferme. Enfin, ça c'est... Ils ont eu une amende. Alors, il y a de mes fils, il a dit, c'est malheureux quand même, d'être battu, ils nous casse nos affaires notre matériel, être battu, et en plus, il faut payer. Alors ça n'a pas plu euh, Enfin bon... Euh... Alors ça fait que mes enfants, ils ont fait appel. Les jeunes de la BAC, là. Hein? Cela, il veulent jouer, enfin, les commandes Hein? Parce que, vous voyez, être chez soi, être attaqué par les flics, et puis être battu en plus, et puis après, il peut leur donner des sous. Hein? Alors, pour que ça s'arrête, Alors, justement, moi, j'ai allumé la flamme Bon, maintenant, c'est aux jeunes de prendre relève Que ça punisse ces histoires. Hein, on ne demande pas grand-chose, Bon, aussi bien les Roms que tout le monde. Il n'y a pas de patrie. Hein. C on, on parle c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi comme on dit. Hein. Moi je parle pour tout le monde. Comme on voit les pommes à l'eau, ils ont déjà rien à 6 heures le matin, ils sont plus dehors. Ils regardent pas s'il y a des gosses, des pommes et tout ça. Et après ces messieurs, ils sont euh, en train de rigoler pour dire. Ils sont contents de voir ce qui se passe. Hein. Moi j'ai fait un livre. Et j'ai marqué dans ces vichy qui a fait surface. Ils me disent que je les insulte. Mais je ne les insulte pas, je dis la vérité. Hein? C'est ce, ce qui revient là. Alors, je ne pas, moi, ai la vérité. Et c'est par ça qu'ils me veulent. Hein? J'ai commencé à prendre des coups de matraque pour eux à l'âge de 15 ans. Et j'en ai bientôt 90, ça continue. Hein? Parce que moi, euh, si mes enfants, ils ne viennent pas pour... Euh, ça me... Je serais peut-être mort alors qu'il est les coups de que j'ai pris. Hein? Alors que ça en refinisse. Hein? Ça fait des siècles qu'on le prend pour des bouquets de Alors que le gouvernement donne un petit coup de pouce et qu'il change à peu près dans loi. Parce qu'il prend des lois et il ne les pas. Hein? Alors c'est euh, pour que ça en refinisse quand même. Écoutez, le 17 octobre 2013, je, à 6h du matin, donc été, ma famille a été réveillée par une intervention policière qui sont venus chez moi pour arrêter mon fils qui avait 18 ans, l'accusant d'avoir participé à un vol, auteur d'un vol. Les choses ne se sont pas passées comme de elles devraient se passer. À 6h du matin, quand on quitte son lit, on est des êtres humains, on en a envie d'une chose que d'aller se soulager aux toilettes. Ma fille a même dit, c'est ça la police française. Et ma fille est née à Paris. Ma fille est née à Paris 15e, il y a un peu plus de 23-24 ans. Donc de ce fait, on lui a simplement répliqué, « Oh ma petite, tu n'es pas chez toi ici, tu rentres dans ta, dans ta jungle. » La réponse qu'elle a obtenue. J'ai dit, « Mais messieurs, est-ce que... » Le fait que les commodités du mouvement, du tutoiement, n'ont-elles pas été enseignées à l'école de police De quel droit vous la tutoyez C'est quand même une citoyenne. On m'a simplement répliqué ben, écoutez, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Je vais simplement soulevé le fait que c'est ça la police française. On lui répond tu n'es pas chez toi. Donc, ça s'est envenimé comme ceci, et mon fils a dit, quoi qu'il arrive, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Donc, euh, il y a une, dégénérence, une dégénérescence de la situation, et de ce fait, j'ai eu dans ma maison du gaz lacrymogène, ma femme qui a été repoussée au sol, a plaqué au sol sous les sabots, sous les sabots de la police, mon fils aîné a vu cette situation intolérable, s'est opposé à cette situation, il a dit, mais on ne tape pas ma daronne sous mes yeux. Donc mon fils a pris un marteau pour pouvoir défendre les personnes, quoi qu'il arrive, qui tapaient sa mère sous ses yeux. Je pense que c'était légitime de défendre sa mère sans attaquer la police. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait appel à d'autres unités en disant qu'il y avait une rébellion dans l'appartement. Les voisins se sont, sont sortis qui se posaient la question de, ce que, de savoir ce qui se passait. L'ascenseur arrive, je voulais m'engouffrer dans l'ascenseur. C'est en ce moment juste, c'est le détail d'un film. Hein. Donc j'ai mon gamin qui était dans l'appartement âgé seulement de 5 ans et le plus grand avait 12 ans. Ils ont été gazés et traiter des macaques, vous restez là « macaque, les termes qui ont été avancés. Ça, la raison de ma présence ici, c'est de venir remercier toutes les personnes épris des justice qui se sont mobilisées pour notre cause. Je rappelle seulement qu'en 1789, la France, pays des droits de, droit de l'homme, comme dit, une certaine révolution a eu lieu dans ce pays pour qu'une certaine calamité puisse disparaître. Malheureusement, cette calamité n'a pas disparu. Quand on dit que tous les hommes naissent et demeurent libres, la seule critère est la distinction personnelle de la valeur de l'individu. Est-ce que ces jours-là, cette doctrine a-t-elle été appliquée Moi, je dis non. C'est à partir de ce moment que des coups de matraque ont plu sur moi. On m'a embarqué en manie militarie. Seulement habillé de, de deux vêtements, j'avais mon caleçon et un, un, un peignoir. Donc je suis resté 24 heures à cet état, et sans qu'on me permette de prendre des chaussures. J'étais amené à l'hôpital, dans cet état, et les médecins ont constaté une ITT de 4 jours. Donc sous les coups que j'ai reçus. Ma femme a été battue, ma fille qui est avec moi a été battue. Les voisins qui ont voulu s'opposer en disant « Pourquoi vous les tapez Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» ont pris des coups de flashball. J'ai un voisin âgé de 70 ans qui a été blessé au genou et qui était resté plusieurs jours dans l'incapacité de marcher. Moi j'ai une luxation de l'épaule et suite à ces événements, dans la journée après 6 heures d'interpellation de mon fils qui était mis en cause, a assis prouvé par A plus B qu'il n'était pas l'auteur du vol dont on l'accusait. Moi j'ai été poursuivi. Il y a des médias qui se sont mobilisés, qui sont venus chez moi. Donc il y a eu des films vidéo qui ont été pris. Il y a eu la mobilisation de quelques élus. Il y a eu aussi la mobilisation de toutes les personnes et pris des justices qui sont venus non pas pour défendre ma cause, mais simplement pour savoir la réalité des faits. Et toutes ces personnes, je les en remercie. Suite à ce jugement qui a eu lieu, toute la famille a été condamnée, reconnue de violence, et moi personnellement, j'ai été condamné à 100 jours de, à, à mangue de 10 euros, ce qui fait tout le monde s'est compté, 1000 euros. Et cette somme a été payée tout récemment. Et quant à mon fils, qui est actuellement en mandat de dépôt, n'a pas encore été jugé, tout simplement parce que la ville a porté plainte contre mon fils en disant qu'il a dégradé le mobilier urbain parce qu'il avait pris un marteau et il a été descendu en bas. Et je, suis, je ne peux pas rester inactif et insensible à l'appel du collectif anglo-mort et toutes les personnes, encore une fois, épris de justice pour ne pas répondre. Je n'effacerai pas cet état de fait, ce qui se passe, mais il faut savoir se défendre. Parce que si, après avoir subi ces situations que moi, personnellement, j'ai trouve injustes, on s'était et ça va, ça va continuer. Le référence aux récents événements qui ont eu lieu, la mort d'un manifestant, manifestant, pour ne pas le citer, le ministre de l'Intérieur a quand même reconnu l'interdiction de grenades offensives. Parce que tout ceci ne vaut pas la vie d'un homme. Je vous remercie. Bonsoir, je vous présente. Moi c'est euh, M. Camara. Euh, je viens de Villers-Belles et euh, je suis les frères des émeutes, ouais. voilà. émeutes qui y a eu en 2017. Un billet de Voilà, mes petits frères ont mangé euh, 15 et 12 ans sur euh, 300, 400 les émeutes. Et euh, c'est les deux à avoir euh, pris euh, une peine de 15 et 12 ans. Voilà. Donc là, je suis venu pour me euh, présenter parce que voilà. Euh, Joe est venu nous, nous, nous contacter pour euh, pouvoir euh, représenter un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté de la ville. Voilà, à vie et belle, voilà, nos petits frères ont mangé 15 ans, 12 ans, pour rien, parce que soi-disant, euh, ils ont tiré sur la police. Alors que, euh, pas de Alors que nous, nous avons des preuves. Trois policiers ont tué deux enfants. Voilà pourquoi il les émeut. Et ils ont rien les policier alors que mes petits frères eux manger lourd de peine, sous l'air de Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans. Aujourd'hui, ils peuvent avoir une, une demande conditionnelle. Mais ça va faire quatre euh, fois que mon, euh, un petit frère la demande et elle est refusée. refusée pourtant ils ont pratiquement fait la moitié de leur peine mais je ne sais pas, ça coince ça coince aujourd'hui il y a des familles qui souffrent ma mère elle souffre mon père il souffre, les frères les sœurs ils souffrent moi même j'en souffre voilà après je ne sais pas ce qu'on peut faire mais en tout cas il faut que les gens ils entendent que voilà, il n'y a pas de justice et que on en a marre de voir que que ça se passe toujours mal pour euh, les gens qui viennent des quartiers défavorisés, soi-disant, mal vus, alors que moi, personnellement, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille pour la ville, je travaille pour les enfants. Quand je, quand je vois qu'il y a des problèmes, j'essaye d'améliorer les choses, mais voilà. On voit pas ce côté euh, positif, on voit toujours le côté euh, négatif. Euh, de la cité, des jeunes. Je peux avoir une casquette, mais ça ne veut rien dire. Je travaille et je suis un bon gars. Après, voilà. Mais voilà, Mes petits frères, aujourd'hui, ils sont là-bas. Ça va faire 7 ans, aujourd'hui. Il y en a peut-être qui les ont oubliés, parce que, bon, voilà. On a même oublié les morts, parce qu'aujourd'hui, il y a deux petits jeunes qui sont partis. Les familles, elles souffrent encore. Moi, je travaille même avec la maman qui travaille euh, dans l'école où je travaille. Je ne sais pas si vous connaissez les thérapies. Mais voilà, chez nous il y a les thérapies. on fait des activités de rythme scolaire. La maman elle est là, elle fait son ménage dans l'école et moi je suis là. Avec elle, on soutient moralement, physiquement. Mais voilà, on pense à nos enfants, on pense à nos frères. Ça fait mal tous les jours et ça fait 7 ans. Et ça continuera parce que voilà, c'est comme ça et il faut faire quelque chose, il faut envoyer un message, il faut que ça s'arrête. Euh, donc, moi moi j'habite Montreuil et euh, donc j'ai été euh, euh, donc, euh, aussi blessé par la police. Euh, C'était le, le 8 juillet 2009, euh, on manifestait euh, contre l'expulsion d'une ancienne clinique euh, qui avait été occupée, transformée en un lieu d'activité. Et, euh, et donc euh, le soir, euh, la police avait décidé un peu de faire une opération un peu punitive contre les occupants de, de ce lieu-là. Et nous euh, avait canardé au flashball de manière... Euh, euh, donc euh, elle avait tiré à plusieurs reprises. Euh, toutes les personnes qui ont été touchées ont été touchées euh, au niveau du, de la tête ou euh, des, au-dessus de l'épaule. Et puis moi, je l'ai reçu dans l'œil. Donc euh, j'ai perdu un œil. Voilà. Euh, donc, euh, bah, juste, je ne vais, je vais, je vais pas euh, aller plus loin. Juste ce que je voulais dire, c'est que euh, nous, on a commencé un petit peu à essayer de, de, de s'organiser autour, euh, avec toutes les personnes qui ont été blessées par la police euh, ces dernières années, bon, particulièrement au flashball, mais pas seulement. Euh, D'abord pour essayer d'échanger un peu les, les, comment dire, disons, toutes les nos expériences, parce qu'on voit que chaque fois c'est un peu les mêmes histoires, et chaque fois on fait, on fait, on fait face, disons, aux mêmes problèmes, à savoir euh, les mensonges de la préfecture, les journalistes qui criminalisent les victimes, euh, euh, les, les municipalités qui, euh, qui essayent d'étouffer l'affaire et qui poussent au calme quoi, toute une série de choses qui font qu'à un moment donné on se fait euh, mener en bateau euh, à la fois par, par tout le monde en fait pratiquement et, que, euh, et on se dit que si jamais euh, on était plus fort on arrivait à, se, à, se, à, à, à échanger ces expériences euh, disons on pourrait moins nous, nous mener en bateau donc il euh, y avait un petit peu cette, euh, cette, euh, cette chose-là. Et c'est vrai que euh, je pense que nous, pour l'instant, on s'est un peu organisé entre personnes qui avaient été blessées. Mais euh, euh, on a commencé aussi à faire des choses avec, avec Amal, euh, avec Farid. Et on aimerait pouvoir continuer à tisser des liens euh, entre euh, euh, toutes les personnes qui, à un moment donné, font face à la violence de la police. Euh, qu'il s'agisse euh, de personnes tuées, de personnes blessées, mais aussi de personnes enfermées, euh, pour moi c'est une violence euh, euh, qui est de l'ordre de la torture, l'enfermement. Euh, et, et, et, et je pense qu'à tisser des liens, euh, on pourrait arriver en effet à commencer à faire un front, quoi, quelque chose qui fasse que euh, leur violence, euh, mettre un peu leur violence à distance, quoi, la faire reculer un tout petit peu. Euh, c'est vrai que vous avez vu, moi je suis dans la situation un peu particulière que je suis blanc et euh, j'habite à Montreuil, qui est, on dit que c'est le 21e arrondissement de Paris. Et de fait, de fait, ce simple fait, le traitement de la justice est peut-être un petit peu meilleur, ou, ou on pourrait penser. Euh, c'est pas tout à fait évident parce que bon, malgré tout ça reste la... la, la Prenez comme exemple que sur les, les 40 tirs de flashball les 40 blessés euh, au, par la police au flashball, euh, il euh, y avait eu euh, au final deux procès et euh, un policier acquitté et un policier condamné. Donc euh, la punité règne à tous les niveaux de ce point de vue-là. Mais que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des passerelles aussi. Euh, et que ces passerelles-là, ça veut dire entre des quartiers euh, comme Montreuil ou euh, des quartiers comme Villiers-le-Bel, euh, je sais qu'il y a eu plusieurs blessés euh, euh, au flashball la Louis et Lobel, notamment des gens qui ont perdu un œil, par exemple j'ai pas réussi à avoir de contact avec eux alors, et alors je me dis ah, alors que de fait on, on devrait pouvoir s'organiser ensemble pour essayer de, que, que, que, de ne pas se laisser faire euh, sur ces histoires Donc, Voilà, juste pour dire que nous on est vraiment dans cette perspective de pouvoir euh, essayer de tisser des liens euh, entre plein de, plein de réalités différentes aussi euh, euh, plein, de, plein de gens différents qui ont été tissés dans des circonstances différentes mais dans tous les cas, il euh, n'y euh, a aucune raison d'accepter cette violence et il faut s'en défendre coûte que coûte. Et c'est vrai qu'on a peur, peut-être qu'on a perdu ce réflexe-là, mais il faut le, le reconquérir d'une certaine manière. Voilà. Alors, euh, je... moi, c'est un malveillant aussi. J'ai mon frère qui a été tué le 31 avril 2012, à Noazil Sec, d'une balle dans le dos. Euh... Donc, euh, bah, quand j'ai appris la nouvelle, donc, euh, comme tout le monde à la télé, donc, euh, je ne savais pas que c'était mon frère. Je l'ai un peu deviné, mais euh, bon, voilà, après ça, c'est... Euh... Donc, euh, comme pour la mort de mon frère et comme pour la mort d'autres jeunes, euh, tout de suite, ça a été des mensonges euh, donc, euh, de la part des médias. Donc les médias, ils ont qui en face d'eux bah, C'est les syndicats policiers qui, qui leur relaient l'information. Donc euh, ils parlaient d'un multirécidiviste qui était en train de braquer, qui était en cavale. Euh, oui, effectivement, mon frère n'était pas... Voilà, il avait fait des conneries comme tous les jeunes. Et euh, il avait été stigmatisé depuis, euh, depuis l'âge de 13 ans. Et depuis l'âge de 13 ans, il... Il avait eu une lourde condamnation à 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de mon fils actuellement. Donc tout de suite, on a été sans pitié. La justice a été sans pitié avec lui. Donc, euh, il a été stigmatisé, parqué dans un ghetto. Et puis après, euh, au final, il a été tué par un policier. Euh Excusez-moi, à chaque fois je c'est cette souffrance qu'il a eue depuis euh, toutes ces années et c'est dur d'en parler parce que il est mort comme un chat, quoi tué par, euh, par les chiens de la république quoi. et euh, donc moi quand euh, J'ai vu ça, j'ai dit « c'est pas possible, je je... c'est pas un sac à main que j'ai perdu, c'est mon frère, qui a souffert, ou lui a pas fait de cadeau, Donc moi je vais pas leur en faire aujourd'hui. Donc de là, euh, je me suis mobilisée, j'ai mobilisé euh, pendant trois mois, on a fait des manifestations à noisy sec tous les samedis, qui partaient de, du lieu où, où il y a eu la course-poursuite jusqu'au lieu où il a été abattu. Donc, euh, dans cette affaire-là, euh, un, un magistrat qui, euh, je tiens à le souligner, parce que souvent on parle de, de justice, et, euh, donc euh, un cas parmi, euh, parmi beaucoup, c'est que ce juge a, a voulu être courageux, a été courageux, c'est-à-dire qu'il a fait une enquête de fond, il a mis notamment des policiers sur écoute, et vraiment, euh, c'est l'une des premières fois euh, où mon avocat me dit très clairement, il me dit à mal, hein. il me dit, vous savez, euh, ce que vous avez fait, la pression que vous leur avez mise. si cette affaire, euh, elle en est là où est-ce qu'elle en est, c'est grâce à vous, c'est parce que vous n'êtes pas laissé faire. Il m'a dit, vous leur avez mis la pression. Et euh, la pression, ça a été que ce... Ce juge est pris comme, euh, mis comme chef d'inculpation à ce policier homicide volontaire. Il faut savoir que c'était l'une des premières fois en France qu'un policier avait comme chef d'inculpation homicide volontaire. Donc À la suite de ça, les syndicats policiers alliance l'avaient appelé à manifester euh, dans toute la France et euh, donc euh, contester une décision de justice. Donc euh, Dans un état de droit, hein, on ne parle de justice impartiale, on parle de de tous ces eh ben, non, puisque là, ce n'est euh, est, est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et puis, euh, je m'en rends compte euh, au jour le jour où je rencontre des familles comme la, la famille de, de Samia Sheraf. Et euh, donc, deux ans et demi après, on, on reçoit la nouvelle, il y a eu une requalification des faits. Donc, domicile volontaire s'est passé à violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Donc, ce policier donc, va être présenté devant la cour d'assises de Bobigny. Donc La date l'instruction est terminée. On, on est en attente d'une date de procès euh, qui aura lieu euh, à la cour d'assises de Bobigny. Donc euh, moi, Ce jour-là, je, euh, je, je voudrais faire le procès de tous les policiers et appeler vraiment tous les gens qui sont présents là tous les collectifs qui soutiennent ces familles, toutes les familles qui viennent, et vraiment qu'on leur mette la pression, qu'on se mobilise en masse devant ce tribunal, puisque ça sera peut-être l'une des premières fois où un policier se sera présenté devant une cour à l'assise. Et euh, le collectif s'est monté euh, du constat que Amine était un parmi tant d'autres, que c'était pas le seul. J'ai rencontré euh, notamment euh, Ramata de Vivolé, la sœur de la Lamjing, qui a mené un combat euh, pendant euh, plus de sept ans, je crois, ouais. Et euh, au final, qui s'est terminé par un non-lieu euh, le 7 avril 2014. Donc, euh, le collectif, c'est aussi d'apporter un soutien moral à ses à familles. Dernièrement, j'ai été contactée par la famille de Houssine Bourras qui deux mois avant la mort de Rémi Fraisse avait été tué dans, un, dans, une, dans une voiture de gendarme menottée. Il s'est pris une balle dans la tête et personne n'en a parlé. quoi. C'était deux mois avant la mort de Rémi Fraisse. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses avec d'autres collectifs. Et la mort de Rémi Fraisse, ben, ça nous a permis, de ça a permis à certaines personnes de constater que le fait de nous avoir laissé nous faire tuer pendant 30 ans et que personne n'est sorti dans la rue pour nous défendre, pour dire que ben, dans les quartiers populaires, ça tue, ben, ça arrive, excusez-moi l'expression, ça arrive que ça soit un blanc qui soit touché et pour que l'opinion publique se se mobilisent et qu'il qu y, qu y ait des manifestations euh, un petit peu dans toute la France. La seule différence entre la mort de Rémi et, et tous les autres, euh, c'est la pression qu'on a pu mettre que tous les manifestants, tous ces collectifs qui ont pu euh, participer à ces manifestations et les médias qui, euh, qui étaient là, qui étaient présents. Et euh, on en arrive maintenant à parler de violences volont... euh, de, de violence policières. Donc il faut savoir que c un, c moi, euh, en, en deux ans, c'est vrai que c'est énorme qu'on puisse parler dans les médias euh, des manifestations contre les violences policières. Avant, on n'en parlait pas du tout. Donc euh, il a fallu que Rémi Fraisse meure pour qu'on qu en parle aujourd'hui. Mais qu'il qu y ait une prise de conscience et qu'il y ait une convergence entre ceux qui manifestent euh, dans toute la France pour, pour des causes, et euh, qu'on essaye de créer cette convergence entre euh, les banlieues qui subissent la violence au quotidien et les manifestants qui, dé, qui défendent des causes, et ben, le lien, euh, il faut qu'on crée un pont et puis qu'on arrive à faire sortir les gens de banlieues parce qu'il est, est très difficile. Euh, il est très difficile quand il arrive ce genre de drame, euh, que les gens euh, soient solidaires avec nous, puisque dans les médias, euh, tout de suite, comme l'a été euh, Rémi Fraisse, euh, on a essayé de le criminaliser, donc plus quand c'est des jeunes de banlieue, puisque puisqu'il avait un casier judici judiciaire, donc sous prétexte que... Euh, Telle, telle telle personne mériterait la mort. Donc la peine de mort a été abolie, mais pas les mises à mort apparemment. Euh, donc moi ce que, donc, il y a eu plusieurs assemblées avec différents collectifs, notamment le collectif du 8 juillet avec Joachim, et euh, ben, on n'a pas envie d'en rester là. Et on a envie que toutes les banlieues de France, un jour, se retrouvent dans toutes les villes de France à manifester contre les violences policières, et quand c'est euh, Mohamed qui meurt à Sarcelle, eh ben qu'on ne demande pas à la famille savoir si on doit manifester ou pas, mais qu'on doit tous se mobiliser à ce moment-là, comme on l'a fait pour Rémy Fraisse. Et, euh, et croyez-moi que, à force de ne rien lâcher, un jour on va y arriver, et ça j'en suis persuadée, j'ai beaucoup d'espoir, et euh, moi toute seule, je ne pourrais pas, mais avec vous, euh, on y arrivera en tous les cas. Merci. à mon petit qui a été jeté du deuxième étage par un policier. Donc on est venu justement de Marseille, justement pour être soutenu et vous soutenir et... Et comme vous disait tout à l'heure le monsieur, tout se lie, la préfecture, la police, s'entendent tous bien, on devrait faire pareil, tout se lier comme eux, tout se lier et... seul, on n'y arrivera pas, mais si tout en France, on est obligé d'y arriver et on n'a pas le choix. Parce que si vous regardez, si vous prenez les dix dernières années, vous allez voir le, le, comme ça a augmenté d'une façon terrible. Les meurtres, j'appelle ça le meurtre, quand un policier tue un jeune, c'est un meurtre. C'est tout, c'est un meurtre. Donc ça a augmenté, ça augmentera encore. Et si on ne fait rien, ben, nos enfants, ils seront battus, ça sera banalisé, ça deviendra normal. Et donc on n'a on pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça prend parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Souvenez-vous, il y a 2005, les révoltes de 2005, les policiers impliqués dans leur mort, quand ils se sont cachés dans le, les transformateurs électriques, vont être jugés en 2015, l'année prochaine, 10 ans après. Le collectif Angle-Mort, on s'est créé, quand on a été choqué, quand on, on a vu ce qui s'est passé à euh, villers pour pour l'armée Mouchine. On était un groupe d'amis. On a été choqués. On s'est dit, il faut déjà diffuser notre information. Rencontrer les gens sur place, rassembler toute, toute la presse, recouper les infos, faire notre propre information. Pour faire connaître l'histoire. Participer aux audiences des procès. Donc de tuer parce que quand la police, quand la police assassine, la justice acquitte. Parce que derrière, c'est ça, ça ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que soit il n'y a, a pas de procès, et puis quand il y a un procès, il y a une peine symbolique au but. 5-10 ans de combat, il y a des boulards 2015. Une manière de se mobiliser ensemble, c'est d'aller à Rennes, quand on aura la date exacte du procès, d'aller tous ensemble à Rennes, en bus, pour montrer qu'on n'a pas oublié que 10 ans après, il n'y a rien, rien qui a été fait. Pire, on nous dit depuis Malik 86, il n'y a pas eu de mort en France. Là, il n'y a que 6 histoires, mais c'est 10 à 15 personnes par an qu'on connaît, parce, parce qu'il y en a d'autres, on ne connaît même pas leurs histoires. Donc, permis de tuer, c'est aussi la phrase de, en 91, quand un euh, habitant de, euh, du Val-Fouré, Youssef Fraïf, qui a été aussi assassiné par un, un policier, sa maman, en sortant du tribunal, plusieurs années plus tard, elle a dit ils ont donné un permis de tuer. La justice a donné un permis de tuer à la police contre mon fils. Donc, on est là pour rappeler qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé à villé parce que les frères camarades. Ils ont été emprisonnés sans preuve, et il faut le dire et le redire. On a fait une contre-enquête, pas de trace ADN, pas de vidéo. Tous les moyens technologiques ont été mis en œuvre. Et derrière, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher Vu qu'il n'y avait pas de preuves, pas d'ADN, preuve, rien, pas d'image, ils sont allés chercher des témoins sous X avec promesse de rémunération. À l'époque, on avait aussi donc eu l'occasion de publier cette contre-enquête et on avait récupéré auprès des habitants les appels à délation qui ont été mis dans les boîtes aux lettres pour montrer que c'est vrai, c'est la vérité. Alors ça choque un certain nombre de personnes, mais globalement dans les quartiers, des histoires de violences policières, il y en a 100 il y en a mille, ça c'est... ça choque que les gens qui sont, euh, qui, qui sont un peu déconnectés du, de la réalité. Donc, des gens qu'on enferme rapidement, facilement, parce que quand tu parlais des émétiers, ma femme. Il y a eu trois séries d'arrestations à piliers. Et ils n'ont pas attendu cinq ans. Ouais, le, le policier, M. Vialet, qui était le conducteur de la voiture qui a percuté la moto où l'arami Chine était. Ils l'ont jugé six ans après. Alors il, il avait passé devant la barre, il était jugé. Il a pris du sursis. C'est tout. Voilà. Six ans après, les soi-disant émeutiers, on appelle les révoltés, donc, ils n'ont pas attendu dès, dès le lendemain des, des, des, des, des révoltes. Ils sont allés chercher les premiers pour caillassage, jet de pierre. Euh, et puis, ça s'en suivi une série d'arrestations jusqu'à celle de tes frères. Donc, il y a eu cinq personnes, parce qu'il y a eu aussi euh, Mara Kante. Mara, qui a pris trois ans de prison, il a été disculpé au bout des trois ans de prison. Donc, la justice a reconnu son erreur. Pourquoi elle a reconnu son erreur pour Mara et pas pour Abdelrahman et Adama Donc, nous, on pose des questions simples en vérité. Donc là, on vient faire un travail d'information, il faut venir avec nous dans les procès, il faut venir avec nous dans la rue, il faut créer ces mobilisations, il faut qu'on crée cet élan pour ait un permis de vivre et pas un permis de tuer. Voilà, Je sais que c'est des belles formules, tout ça, mais ce qu'on essaie de faire avec Anglomore, par exemple, c'est de faire le lien entre violences policière et crimes policiers. Et on a cette formule qui dit les crimes policiers sont des violences policières qui dégénèrent. Et ça permet de parler aussi des violences policières qui sont le quotidien dans les quartiers, dans les prisons, dans les commissariats. Pas oublier les prisons, pas oublier ce qui se passe dans les commissariats. Donc, comment on fait pour protéger nos frères, nos sœurs, face à la police, quand elle est insulte, quand elle nous interdit d'aller au centre-ville Quand je dis nous, c'est parce que je sens la solidarité ici. Si aujourd'hui on est 150 ou 200, c'est qu'à mon avis, chacun, soit personnellement, directement ou indirectement, on se sent concerné par ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on a fait cette initiative, on va dire, avec les frères camarades. Mais comme vous avez vu, elle est ouverte à toutes les familles qui veulent s'exprimer. Donc là, vous êtes là pour écouter les témoignages. Mais ce soir, il y a un concert. Ce soir, il y a sept ou huit artistes qui viennent bénévolement. On nous a traité la salle bénévolement. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire les choses sans argent. En vérité, il n'y a pas d'argent derrière tout ça. Un peu d'argent qu'on a investi, nous, parce qu'il a bien fallu euh, investir euh, dans les sandwichs, etc. Mais en vérité, c'est de l'énergie humaine, c'est de la solidarité, c'est des gens qui sont venus de Marseille, c'est des gens de toute la région parisienne. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Il y a le concert après. Donc, je vous invite vraiment, voilà, tout, tout, tout, évidemment, les bénéfices de cette soirée, de cette journée, vont être reversés en partie aux familles, en partie pour organiser des mobilisations qu'on soit clair là-dessus, pareil pour permis de tuer, puisque euh, l'éditeur récupère ses coûts de fabrication, mais derrière, il y a une petite somme qui part aussi pour les mobilisations. Voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire des actions, et, euh, et qu que, parce que souvent on dit oui il faut le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, de ben, toute façon on ne voit pas. Donc il faut qu'on crée nos propres, nos propres médias, nos propres actions, et qu'on foute le bordel ensemble. Et comme tu le disais tout à l'heure Amal, quartier et pas quartier, et qu'on crée des liens avec les manifestations, par exemple, qui ont lieu pour rémy été. C'est vrai que moi, j'ai envie de dire, euh, j'étais étonné de voir tout ça. Parce que quand on est au tribunal, on est 10, 15, là, ils étaient 300. Les journalistes ont accepté l'expression « violence policière » qu'on a eu du mal, nous, à imposer. Là, ils l'ont pris tout de suite. Avant, ils écarquillaient les yeux. « Non, il n'y a pas de violence policière, de quoi vous parlez ?» Là, ils l'acceptent tout de suite. Donc déjà, il y a un progrès de fait. Donc on va créer des liens. Là, aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Donc après, vous allez dire « ouais, on se parle, on se parle » et après, il n'y a plus rien. On va se quitter on on va plus se revoir. À vous aussi de faire la démarche, de, de prendre des contacts, de proposer des actions, d'aller de, de, de, de, de chercher. On parle beaucoup des réseaux sociaux, d'Internet. Moi, je pense qu'on se cache beaucoup derrière les réseaux sociaux. C'est un moyen de se mettre en contact. Donc allez-y sur la page Facebook du collectif mort je vais faire la pour les Collectif, mais il y a aussi une urgence la police assassine. Il y, a, il y a les pages Facebook de chaque famille, allez vous renseigner sur ces histoires, imprégnez-vous de ces histoires, parce que c'est la première chose à faire, être convaincu que ce combat c'est le, le bon, c'est le vôtre. On va y arriver, et euh, les réseaux sociaux c'est un moyen, mais là regardez physiquement, on, on sent que c'est beaucoup plus fort. Je vous laisse. C'est à cause de, de ici, de Juliette, il est parti pour payer parce qu'il avait une entreprise du bâtiment. Il est parti pour payer les gens qui les travaillaient pour lui. Et je ne sais pas qu ce qui s'est passé, il a acheté un bouteille, il est voir tous les trois parce qu'il avait deux personnes dans la rue publique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est passé la police, et de... il est arrivé la police nationale et je l'ai attendu toute la nuit. Euh, je l'ai attendu toute la nuit à la maison, il n'est pas arrivé. Je l'ai cherché toute la nuit et le matin, j'ai regardé la télé et c'est moi que je l'ai cherché toute le Parce que personne ne venu pour me dire. J'en ai deux enfants, un grand de 12 ans et un petit bébé de 17 mois qui n'a pas pas connaissance. des milliers même de personnes qui essayent de traverser et de passer en Angleterre, dont la plupart ne parlent pas français et ne connaissent pas bien les lois du pays et qui sont donc la cible privilégiée des flics. Donc il y a pas mal de violences policières à Calais, il y a eu, bah, y a eu des, des grosses violences policières depuis 2009, en gros, depuis l'évacuation de la jungle. Et c'était pour vous expliquer un peu ce qu'on avait fait, on avait essayé de recueillir en fait toutes les violences policières et de faire une saisine aux défenseurs des droits. On a essayé d'utiliser le système de l'État. Donc on a rendu un rapport d'une cinquantaine de pages avec des vidéos, avec des témoignages, des photos sur les violences policières qui se passaient là-bas qui a été remis au défenseur des droits, ça a été la première saisine. Euh, Manuel Valls a répondu euh, deux ans après que c'était des faits invérifiables et, euh, et anciens. Forcément, il a mis deux ans à traiter. Et le, Par contre, le défenseur des droits, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il a lui reconnu les violences policières et qu'il a donc euh, attesté que le comportement des flics à Calais était euh, illégal, qu'il y avait euh, des situations de violence qui n'étaient pas normales. Donc, on, euh, ça n'a pas, en fait, pas changé énormément de choses, si ce n'est que les flics sont restés plus ou moins tranquilles pendant trois mois, parce que du coup, ça avait fait un peu de bruit médiatiquement. Euh, là, on est en train de faire la deuxième saisine, euh, donc de continuer sur ça. On a mis en place une permanence de recueil des violences policières avec un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler. Mais là, enfin, ce qu'on entend en fait, dans tous les témoignages, en fait, c'est la force des familles. Et nous, c'est vraiment ça qui nous manque à Calais, parce que les gars qui sont à Calais, ils sont isolés, ils sont... Ils Sont là juste de passage, donc ils n'ont enfin, pas forcément envie de s'engager, de porter plainte. De, déjà, ils, ils pensent qu'ils peuvent pas, la majorité du temps. Et puis, ils peuvent pas, enfin voilà, ils sont pas dans cette démarche-là. Et du coup, on a beaucoup de mal à faire parler de ce qui se passe là-bas à essayer de. Enfin voilà, on recueille plein de trucs, mais on ne sait pas forcément trop quoi en faire. On, donc voilà, mais aussi, on veut bien faire du lien avec tous les collectifs et tous les gens qui sont motivés. Se faire abattre comme des chiens, on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Ça nous marque et même quelques années après, on en parle avec émotion. Les, les jeunes qui sont se soulevés juste après ont eu raison de se révolter. Comment on peut rester comme ça Et Tout à l'heure quand tu parlais de ton frère et qu'on a essayé de faire passer pour un récidiviste, pour un délinquant ou je sais pas quoi, mais c'est qui les délinquants c'est qui les criminels C'est qui les voleurs Enfin, moi, moi, il me semble que ce sont ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, qui volent l'argent, qui ne passent même pas en procès, et pour eux, la vie, a continue. Alors que nos frères ou nos sœurs, qui, qui vivent, qui survivent, parce qu'on est dans une société qui est violente au quotidien. Quand tout à l'heure, j'entendais parler de la police, de là -bas, qui était plus, là-bas, qui, qui serait plus... Enfin, vous parler de la BAC, mais la, la gendarmerie c'est pareil, les flics en général c'est pareil. Ce sont les brailles armés d'un système. Et ils sont là juste pour nous rappeler que, un, de nos quartiers populaires, on est né et on y, on y restera toute notre vie. De deux, que tous ceux qui osent se révolter, ce qui leur attend c'est la case, comme tu disais, commissariat, comme tu disais, prison. Parce que les prisons elles sont pleines de qui Elles ne sont pas pleines des riches elles ne sont pas pleines de ceux qui sont euh, gros, gras et qui euh, partent en vacances quand ils le veulent. Elles sont pleines de nos frères et de nos sœurs. Donc, tant, tant que le système il sera injuste, ce système qui est capitaliste, et eh ben nous, notre objectif, c'est de s'organiser. C'est oser lutter et c'est oser gagner. Et votre combat, c'est le nôtre. Et votre, co votre combat, c'est notre combat. Enfin, je pense que c'est On est tous là pour être avec vous. Et vos rendez-vous, ce sont les nôtres. Donc le 22 novembre, moi je fais partie du comité anti-impérialiste, le 22 novembre, on sera là. À Rennes, la proposition que tu faisais pour, euh, pour le, le procès, on sera là. Et c'est que tous ensemble, qu'on pourra gagner, oser lutter, oser s'organiser, oser vaincre. Et on a raison de se révolter. Et les crimes, ils ne resteront pas impunis. Je suis à femme en lutte, donc comme a dit la copine, merci pour venir témoigner. On sait qu'à chaque fois aussi le truc de répéter, répéter, c'est aussi épuisant. Mais c'est aussi comme ça que la mémoire elle perd. Aujourd'hui, pour un seul et même système où l'individu, de par son origine, de par sa religion, c'était pas toujours évident parce que, on est aussi sur nos créneaux de lutte, de galère, de vie de merde et que voilà. Euh, qu'en ce moment, euh, parce qu'effectivement, sur la ça a suscité une mobilisation des lycéens, mais je veux dire, euh, nos lycéens dans nos quartiers, ils se mobilisent aussi, et que franchement, ils ont pris cher, qu'il euh, va y avoir des suivis à faire. Et moi, je travaille dans un lycée pro à Saint-Ouen, ils ont essayé de se mobiliser, ou à saint denis et peu importe euh, toute la criminalisation des médias qui les a fait pour des sauvages, ces jeunes, ils se sont mobilisés, et qu'on leur a même pas laissé, mais même pas une heure pour le faire, parce que tout de suite, il y a la BAC qui déboule, les gendarmes mobiles, tout de suite, ça va au conflit, tout de suite, ça part en cacahuètes et que c'est hyper dur de voir ça et de savoir comment on va organiser. Euh, vendre, euh, jeudi, il y a eu appel à la grève à, euh, des lycéens. Mais dans les lycées euh, à Saint-Denis ou à Saint-Ouen, ils ont eu des fouilles au corps, ils ont été collés contre les murs, on les a empêchés d'accéder au métro pour aller en manif, on a essayé de les parquer, et que donc, c'est pour ça que le lien entre les crimes policiers et ce que vous vivez, c'est le truc le pire, parce que mais là, euh, ça touche à, voilà, à une, des vies de famille, on sait ce que c'est de perdre quelqu'un. Euh, pas parce que euh, je sais pas, il n'est pas mort dans son lit, quoi, et que euh, du coup, sauf que la violence policière, elles sont au quotidien, elles sont permanentes, et qu'on peut aussi avoir un truc de banalisation. C'est-à-dire que moi, je vois avec les gamins, ah, ouais, ben, c'est tous les jours. C'est tous les jours, donc on ne sait même plus comment réagir, qu'il y a aussi quand même dans les quartiers le truc de croire qu'il y a des gentils flics et des méchants flics, et qu'il n'y a que quand ça fait comme tu disais ah, Mel, que tu tombes de la chaise, et c'est au quotidien. Moi, je viens d'une petite ville de province où il y a aussi des quartiers populaires. L'année dernière, euh, c'était euh, Ride. Et euh, les filles qui ont déboulé euh, dans des baraques euh, pour vérifier qu'ils n'avaient pas des moutons, et ça a été hardcore, ça arrive à ma famille, etc. Et ça, c'est le quotidien. Du coup, il y a aussi besoin de dire comment on fait pour, euh, ben, pour s'organiser. Euh, nous, on a aussi une proposition à faire. C'est que, voilà, ben, moi je mets dans un groupe de femmes, un groupe de féministes, et que nous, euh, ben, euh, l'identité de quartier, l'identité populaire, on la porte, et qu'on euh, qu ne parle jamais des violences aussi que vivent les femmes des quartiers populaires, et que les violences policières, soit directement, soit indirectement, ça en fait partie. Et que, on va là, on va organiser, euh, le 25 novembre, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Que nous, on veut utiliser ce jour-là pour effectivement dénoncer les violences que subissent les femmes, mais aussi dénoncer les violences sociales que nous, les femmes des quartiers, euh, les femmes exploitées, les femmes aussi sans papier ont subies. Et que du coup, euh, ben, on voudrait inviter euh, ces collectifs à venir prendre la parole, à venir parler des gens de leur famille qui se sont fait euh, assassiner, à venir dénoncer les crimes policiers. Et on va organiser ça avec euh, une coordination de sans-papiers. Et que, elles aussi, les femmes sans-papiers sur les violences policières, elles en ont plein à dire. Parce que, il ben, euh, y a le, la peur de se faire euh, dégager de ce pays, euh, alors qu'elles vivent ici, qu'elles travaillent ici, qu'elles s'installent ici. Et du coup, euh, ben, on aura aussi besoin que cette convergence, elle se passe aussi. Euh, par là et qu'on sait que euh, dans les collectifs, les femmes et les familles sont toujours euh, présentes et qu'on a vraiment euh, euh, envie que mais ces convergences elles, se passent et de venir ce sera sûrement à Saint-Denis, on est encore en train de les modalités, mais de venir prendre la place de venir parler avec les gens et de venir euh, aussi dans nos quartiers, dans nos villes pour rappeler que mais on ne lâche pas l'affaire. Donc voilà, euh, merci. La gestapo policière prolifère, presque toutes les altercations se termine par un frère à terre. Donc, à terme, c'est notre externe. Mination programmée, ils souhaitent qu'on disparaisse comme l'épreuve de leur cul. Fabilité avec leur cul, je me dis que nos probabilités de survie sont maigres. Pour eux, condamner un flic, ça n'a aucun sens comme nos vies. Donc, à l'évidence, survivre dans ce contexte peut s'avérer complexe. Parce qu'on nous attaque, on n'a que la violence comme moyen de défense. de Paris un de un la à 6